Bonjour, je m'appelle Léliane Michalik, je suis directrice de l'école de biologie de l'Université de Lausanne. Euh, si vous m'écoutez en ce moment, c'est que vous envisagez peut-être de faire vos études de biologie à l'Université de Lausanne. Alors, nous allons, vous avez certainement des questions et nous allons tenter de répondre à votre curiosité euh, avec cette présentation aujourd'hui. Alors, je vais tout d'abord vous dire quelques mots de la biologie à l'Université de Lausanne en guise d'introduction. Puis, je passerai la parole à M. Franz Tchai, président de l'Association des étudiants en biologie. Ensuite de quoi, Mme Marie-Paul Charnet, notre adjointe pédagogique, vous présentera la structure des études. Et je reprendrai le, la parole pour vous parler des débouchés qui sont ouverts euh, aux biologistes. Alors, quelques mots de la biologie à l'Université de Lausanne. Et bien, l'école de biologie fait partie de la faculté de biologie et de médecine. Et les matières, les thématiques qui sont enseignées mais qui font aussi l'objet de recherches dans cette faculté couvrent des domaines très très variés. Cela va des organismes dans leurs, dans leurs écosystèmes, aux cellules, aux tissus, aux molécules, aux gènes dans les cellules et également des aspects biomédicaux et pharmaceutiques par exemple. Alors, les, le, les laboratoires dans lesquels euh, se trouvent les enseignants qui travaillent et les chercheurs qui travaillent euh, à la Faculté de Biologie et de Médecine et qui collaborent avec nous sont situés sur trois sites. Le campus à partir duquel je vous parle aujourd'hui, c'est le campus de Dorigny. Il se trouve au bord du lac, mais il existe également deux autres campus euh, en biologie à l'Université de Lausanne. Il s'agit du campus du Bugnon qui se trouve au centre-ville du côté du CHUV, et puis euh, le campus des Palinges qui se trouve au nord de Lausanne. Sur ces trois campus sont répartis 11 départements dans lesquels travaillent les chercheurs et les, et les enseignants. 11 départements, je vous laisse découvrir les noms, euh, qui reflètent en fait toute la diversité de la biologie à l'Université de Lausanne. Par exemple, un département de biochimie ou un département d'oncologie, un département euh, d'écologie et d'évolution. Alors voici pour cette courte introduction. Je passe à présent le, la parole à Monsieur Franz Chan. Euh, alors du coup, euh, on va vous parler beaucoup des études euh, ici à l'université de Lausanne. Mais euh, arriver à l'université, ce n'est pas que des études, c'est aussi euh, la vie étudiante. Et c'est pour ça qu'il y a une association euh, en biologie qui s'appelle le LAB, l'association des étudiants en biologie, et euh, notre rôle c'est déjà d'une part de vous aider à vous intégrer, peut-être que vous arrivez dans une nouvelle ville, comme ça a été le cas pour moi, euh, peut-être aussi euh, le système évidemment est différent, euh, à l'université on est beaucoup plus que dans un lycée ou un gymnase par exemple, euh, donc évidemment c'est très important aussi euh, d'avoir un aspect très social, et c'est pour ça que l'association organise toutes sortes d'événements, des événements euh, facultaires, des événements festifs, comme par exemple des apéritifs, des apéros, des choses comme ça, un camp de ski, euh, une raquette aussi, mais c'est aussi important aussi de développer d'autres aspects, comme par exemple euh, un aspect plus en, li en lien avec la biologie, comme par exemple des conférences euh, ou des excursions, des excursions dans de la nature, mais aussi des excursions euh, dans les entreprises pour éventuellement voir des perspectives d'avenir et d'autres choses comme ça. On a aussi un système de mentorat qui est très important pour vous aider à vous intégrer. L'association représente aussi les étudiants au sein de l'UNIL, que ce soit à l'école de biologie justement, dans la faculté ou au niveau carrément de l'université en général dans différents conseils, euh, évidemment, parce que c'est important euh, d'avoir euh, une représentation des étudiants, et c'est pour ça que l'association euh, est ici. Et du coup, pour la suite, je vais passer la parole à madame Marie-Coyle-Charlin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler maintenant de la structure des études en biologie, mais avant cela, comme... Il s'agit peut-être pour vous d'une première présentation d'études universitaires. Je vais juste repréciser comment se structurent les études à l'université, quelle que soit la faculté dans laquelle vous désiriez poursuivre vos études. La structure des études à l'université se structure en deux parties, avec une formation de base qui inclut tout d'abord un bachelor universitaire d'une durée de trois années, suivi ensuite par une maîtrise encore un master, d'une durée d'une année et demie à deux ans. Cette formation de base, c'est celle qui est encadrée en biologie par l'école de biologie. Ensuite, cette formation de base, elle peut se poursuivre par une formation approfondie, autrement dit le, le doctorat euh, S-Sciences, qui est d'une durée de trois à cinq ans et qui est euh, généralement encadrée par les écoles doctorales. Donc, cette formation de base en biologie, si l'on commence par vous décrire donc, quel est le, la, quels sont les objectifs de formation de cette première étape qu'est le bachelor, eh bien, le bachelor en biologie à l'université de, de l'UNIL a trois objectifs principaux. C'est tout d'abord de vous donner une formation euh, générale de base dans le domaine de la biologie, vous permettant d'intégrer n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Le deuxième objectif, c'est de vous offrir des parcours suffi suffisamment euh, différenciés et approfondis euh, grâce à des enseignements euh, optionnels et ou des modules à choix. Et enfin, le troisième de ces objectifs, eh c'est de continuer à éveiller votre curiosité, à stimuler votre, votre esprit critique et, euh, et votre indépendance. Alors pour atteindre ces, ces objectifs, eh bien, les enseignements sont dispensés sous différentes formes. Ce sont des cours en auditoire de plus ou moins grande taille, ce sont des exercices, ici vous avez le, le cliché d'exercice dans le domaine de la bioinformatique, et enfin des travaux pratiques, travaux pratiques soit de laboratoire, soit de terrain. Si maintenant on rentre un petit peu dans le, dans le détail du contenu des enseignements du bachelor en biologie, ceux-ci se dispensent sous la forme de sciences de base, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie. Ce seront donc les. qui sont représentés sur les graphiques qui vont venir tout bientôt en bleu. Vous avez ensuite une part importante d'enseignement dans le domaine des sciences biologiques biologie cellulaire, moléculaire, génétique, biochimie, biologie des organismes, etc. Des enseignements de biologie et société, donc des enseignements qui vont vous permettre de répondre à des questions de société, des questions d'éthique, donc des questions auxquelles tout biologiste pourra être amené à répondre. Et enfin, des enseignements optionnels, qui seront représentés sur les graphiques, suivant en grisé. Donc en première année, eh bien, vous voyez que le, le contenu se distribue euh, de la manière suivante avec de l'ordre de 40% d'enseignements dans le domaine des sciences de base et le reste étant euh, sous la forme d'enseignements de sciences biologiques et une petite proportion d'enseignements de biologie et société, sachant que tous les enseignements de la première année sont obligatoires. À partir de la deuxième année, eh bien, de l'ordre de 10% du temps est consacré aux enseignements optionnels qui vont vous permettre d'approfondir certains domaines plus spécifiques ou de vous ouvrir sur d'autres domaines. Et ce que vous voyez, c'est que la proportion des sciences de base diminue pour laisser davantage de place à la présence d'enseignements de sciences biologiques. Et enfin, pour la troisième année, eh bien, la proportion des sciences biologiques est extrêmement importante avec des enseignements obligatoires au semestre d'automne, donc la partie en, en rouge euh, uniforme, ainsi que des sciences biologiques sous la forme de modules à choix au semestre de printemps, donc dernier semestre du, du bachelor, qui vont vous permettre de vous spécialiser et d'approfondir donc des domaines bien particuliers de la biologie et tout en laissant la place à toujours euh, 10% d'optionalité. Donc un des, des atouts de notre, de notre formation de bachelor, c'est d'avoir une place euh, non négligeable pour les travaux pratiques. Vous voyez que cette proportion augmente au fil du temps avec des travaux pratiques qui sont de plus en plus ancrés euh, donc, euh, dans les pratiques de laboratoire des différents euh, départements donc, qui participent à nos, à nos enseignements. Et un deuxième atout de notre formation, c'est celui euh, de la langue anglaise, puisque euh, la, bon nombre de, de nos enseignements de troisième année sont dispensés euh, en langue anglaise, ce qui va vous permettre ensuite euh, d'accéder sans difficulté aux masters qui sont enseignés complètement en anglais, donc les, par exemple les trois masters que propose l'école de biologie, dans le domaine de l'écologie et de l'évolution, dans le domaine des sciences moléculaires, ou encore dans le domaine des, de la biologie médicale. Euh, mais vous aurez aussi tout le loisir de pouvoir accéder à des masters en Suisse ou à l'étranger euh, dans, dans ce domaine. Alors, peut-être que vous vous interrogez sur le fait de euh, poursuivre donc, votre formation avec un bachelor à l'université de Lausanne, mais peut-être euh, aussi dans d'autres universités. Là, c'est un message qui s'adresse plutôt aux étudiants hors du, du canton de Vaud qui pourraient s'interroger. Sur ce graphique, nous avons euh, donc, représenté la proportion euh, des sciences de base, des sciences biologiques, des enseignements de biologie et société, ainsi que de l'optionnalité pour l'ensemble des cursus universitaires dans le domaine de la biologie en Suisse, à l'université de Genève, Bâle, Fribourg, Neuchâtel. Et euh, vous voyez que si l'on regarde comment se positionne le bachelor de l'université de Lausanne par rapport à tous les autres masters, euh, tous les autres bachelors, pardon, eh bien, euh, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de, de différence très nette, ce qui caractérise les bachelors les uns par rapport aux autres, c'est la proportion qui peut être quelque peu différente dans l'optionnalité, dans la part réservée à l'optionnalité, ainsi que la présence ou non d'enseignements de type biologie et société. Vous vous interrogez peut-être sur le fait de faire un bachelor dans une école polytechnique, un bachelor dans le domaine des sciences de la vie euh, c'est pour ça que l'on a positionné sur ce graphique la proportion, euh, toujours de ces mêmes entités, sciences de base, sciences biologiques et, et optionnalités, pour le bachelor en sciences et technologies du vivant de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Et vous constaterez, en observant ce graphique, que ce qui euh, distingue cette formation euh, de l'École Polytechnique par rapport aux formations universitaires, c'est la part très importante des enseignements de sciences de base, de telle sorte que ce cursus puisse répondre aux objectifs de formation qui, qui visent à former donc des, des ingénieurs dans le domaine des sciences de la vie, donc des personnes qui devront être capables de répondre à des, des questions techniques relativement complexes et nécessitant donc ces, ces connaissances dans le domaine de maths, physique, chimie, programmation, etc. Le troisième, euh, le troisième atout que l'on euh, tient à vous présenter, c'est euh, que le, le bachelor en fait, constitue cette, cette formation de base, mais euh, tout en étant un, un permis en fait, de mobilité. Permis de mobilité, euh, c'est quelque chose que l'on valorise, que l'on soutient chez nos étudiants, puisqu'on euh, considère, et on en a la preuve, que c'est un atout euh, non négligeable ensuite sur le marché du travail. Le fait d'acquérir des compétences internationales est un, est un plus qui, qui sera indéniable. Donc cette possibilité eh bien, elle est possible soit pendant votre bachelor en partant un ou deux semestres dans une université partenaire à l'étranger ou alors eh bien, à l'issue de votre bachelor faire un master dans une autre université. Ce bachelor et après, qu'est-ce que cela vous réserve comme, comme perspective Eh bien, on vous les laisse découvrir en, en lisant ces quelques exemples sur cette, sur cette diapositive. Et euh, sans plus attendre, je vais passer, repasser la parole à la directrice de, de l'école de biologie pour vous parler beaucoup plus en détail des débouchés de nos formations. Alors, voici, ouais, quels sont les débouchés pour un, un diplômé en biologie euh, donc, le diplôme de biologie et après. Avant de vous parler euh, en détail des débouchés, j'aimerais euh, attirer votre attention sur le fait que l'école de biologie ne forme pas à un seul métier. L'école de biologie, en fait, vous donne un certain nombre de connaissances et de compétences, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, qui ouvrent en réalité la porte à toute une variété euh, de professions. Alors, avant de d'écrire quelques-unes de ces professions et de vous donner des exemples, J'aimerais vous, euh, vous donner quelques informations au sujet de des connaissances et des compétences que la formation que nous vous proposons euh, permet d'acquérir. Alors tout au long du, de votre parcours de bachelor puis euh, en master, vous allez acquérir un certain nombre de connaissances dans des domaines très très variés euh, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire les organismes, les écosystèmes, les molécules, etc. Euh, en plus de ces connaissances, vous avez aussi petit à petit développé de plus en plus de compétences, c'est-à-dire des savoir-faire. Certains de ces savoir-faire sont thématiques, c'est-à-dire sont liés directement à la biologie, par exemple le travail de laboratoire, l'observation scientifique, euh, ou encore le, la lecture et l'analyse d'articles scientifiques, ou bien comment fait-on de la recherche, pourquoi fait-on de la recherche, euh, que souhaite-t-on découvrir. Mais le, en plus de ces compétences, qui sont liées directement à la biologie, notre formation permet d'acquérir des compétences transversales. Les compétences transversales, ce sont des compétences qui sont utiles à de nombreux métiers et pas seulement en biologie. Alors par exemple, les compétences transversales que vous pouvez acquérir dans nos enseignements obligatoires sont par exemple la bioinformatique. Les statistiques, l'informatique, S'acquièrent à travers des exercices, des cours, et sont utiles en biologie bien sûr, mais dans beaucoup d'autres professions. Et puis, Madame Charnet l'a mentionné tout à l'heure, l'anglais est aussi une compétence transversale qui peut s'acquérir et qui va s'acquérir dans nos cursus en biologie, tout d'abord au niveau du bachelor, puis au niveau du master, puisque nos trois masters sont enseignés en anglais. En plus des compétences qui peuvent s'acquérir pendant les enseignements obligatoires, notre formation offre aussi toute une série d'enseignements optionnels qui permettent d'acquérir des compétences riches et, et variées. Par exemple, comment être entrepreneur en biologie, qu'est-ce que c'est que la biologie dans l'industrie, donc à l'échelle industrielle, la biologie synthétique, la biotechnologie, le management de projets, c'est-à-dire comment développer un projet de, de manière autonome ou encore des enseignements de médiation et communication scientifique, d'écologie appliquée, de biologie et de la conservation ou euh, géosciences, en géosciences et environnement. Alors muni de ces compétences de, euh, transversales, de ces compétences euh, thématiques en biologie et de ces connaissances, c'est à vous qu'il appartiendra de construire votre projet professionnel puisque euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation ouvre la porte à de très nombreux débouchés. Alors c'est à la fois euh, excitant parce que tout est ouvert, donc est, vous pouvez vraiment choisir la profession euh, qui vous fait envie, mais c'est aussi un défi parce que, comme je viens de le dire, c'est à vous de construire votre projet euh, professionnel. Alors justement, quelles sont les professions qui sont ouvertes lorsqu'on est titulaire d'un diplôme en biologie Et bien lorsqu'on est titulaire d'un bachelor en biologie, le, la profession qui est ouverte, c'est celle d'enseignant euh, au secondaire obligatoire, moyennant l'acquisition d'une deuxième branche, euh, en, en plus de la biologie, et moyennant également deux années de formation à la haute école pédagogique. Ensuite, lorsqu'on est titulaire d'un master, et bien le, la variété, le champ des possibles s'ouvre euh, énormément, puisque toutes les professions que vous découvrez sur cette diapositive, sont ouvertes euh, avec euh, un master, à l'exception d'une seule qui est le, la carrière académique, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Mais avec, euh, en étant titulaire d'un master, vous pouvez aller enseigner dans le secondaire post-obligatoire, c'est-à-dire au gymnase, moyennant une année de formation à la haute école pédagogique. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller travailler dans l'industrie, d'aller travailler dans la communication scientifique, les ONG, euh, ou encore euh, des bureaux qui conseillent euh, l'État, le, par exemple, pour ce qui est de, de la conservation et de l'environnement. Voilà, et puis toutes, ces, ce, ce, toutes les professions qui s'affichent sur cette, sur cette diapositive euh, sont des exemples, mais cette liste n'est pas exhaustive. Alors, je vais revenir une minute sur le, la carrière académique, puisque je vous ai dit que la carrière académique n'était pas ouverte avec un master. Que faut-il pour euh, pouvoir faire carrière euh, Académique, c'est-à-dire enseigner et faire de la recherche à l'université. Et bien, en plus du master, il faut être titulaire d'un doctorat. Le, vous reconnaissez euh, en rose à la base de cette diapositive la structure des études telle que Mme Charnay vous l'a présentée tout à l'heure, donc trois ans de bachelor, suivi d'une année et demie à deux ans euh, pour obtenir le master. Le master ouvre la porte au doctorat, c'est-à-dire faire sa thèse, en, en quelque sorte en trois à cinq ans. Et c'est seulement muni d'un doctorat que l'on peut ensuite aller faire de l'enseignement ou de la recherche en milieu universitaire, c'est-à-dire faire une carrière académique. Le doctorat naturellement ouvre aussi à des carrières dans l'industrie. La différence entre une carrière dans l'industrie lorsqu'on est titulaire d'un master ou lorsqu'on est titulaire d'un doctorat, c'est que lorsqu'on est titulaire d'un doctorat, la carrière dans l'industrie peut se faire à des, à des postes à niveau de responsabilité plus élevé de direction de projet plus élevée que lorsqu'on est titulaire d'un master. Alors, voilà une petite enquête qui a été faite auprès de nos diplômés et qui vous montre euh, ce qu'ont ce qu fait nos diplômés euh, titulaires d'un master en biologie en 2020. Alors, 38% d'entre eux se, trouvaient, euh, se trouvent être en formation, 47% d'entre eux sont actuellement en activité, et 15% d'entre eux sont actuellement euh, en train de faire un stage, ou bien sont à l'armée, ou sont à la recherche euh, d'un emploi. Donc, euh, les études de biologie. Est-ce que les études de biologie sont faites pour vous Elles sont faites pour vous si vous aimez les sciences de la vie. Donc la première chose, c'est qu'il faut aimer la biologie. Euh, aimer également découvrir de nouveaux horizons. Euh, être, aimer être sur le terrain ou en travail euh, de laboratoire. Euh, être aussi de nature à aimer observer, de nature enthousiaste, minutieuse, curieuse. Donc si vous vous reconnaissez dans ce portrait, alors oui certainement les études en biologie sont faites pour vous. Si vous souhaitez faire connaissance avec quelques-unes euh, des activités de recherche dans le domaine de la biologie à l'Université de Lausanne, vous pouvez... Sur la page Internet des Journées Découvertes, consultez des vidéos qui sont disponibles et puis qui, vous montrera quelques ex... qui vous montreront quelques exemples. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant euh, par visioconférence. Vous trouverez sur la page Internet des Journées Découvertes un lien Zoom et nous vous répondrons en direct. Si les questions euh, vous viennent plus tard, à l'issue de cette, de cette présentation, vous pouvez les poser par courriel à l'adresse qui s'inscrit sur cet écran, école de biologie, unil .ch. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis j'espère que nous avons pu répondre à la majorité de vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les poser maintenant, moyennant les, les, avec les deux euh, options que je viens de vous proposer. À bientôt peut-être à l'Université de Lausanne pour vos études en biologie.